J'ai vu des réserves phoniques euh, en haut de Saint-Michel-des-Seins, de mes yeux, propres, bûcher à blanc. Ils ont approché les plans d'eau à moins que les normes qui sont supposées d'être respectées. Ils envoient des herbes forestières pour tout saccager le terrain pour faire du reboisement. Ça fait, ça fait... Les nappes phréatiques sont changées, la nature est changée, euh, les animaux de tous les gens sont obligés de se déménager de toutes parts et d'autres, tous les lieux, partout. Parce qu'ils n'ont plus, les trappeurs se plaignent, il n'y a plus d'animaux, on pourrait en jaser pendant trois heures. C'est toujours la même question, mais il n'y a rien qui se fait. Je suis là-dedans, commercialement, depuis 25 ans, ça ne change pas. Et le système, faut il faut qu'il change parce que les Québécois vont se réveiller qu'il n'y aurait plus de bois.